Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 334 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui un jeu qui s'appelle Chariot dans le doute. Oula putain, j'ai pas eu le temps de voir le chargement. Et on va jouer avec la manette, comme vous voyez, bouton à pour commencer. Euh... Et bah, on va faire une nouvelle partie. Euh... Hop. Options, alors qu'est-ce que j'ai dans les options On peut jouer à deux joueurs par de, apparemment, player 1, player 2. Euh, ouais, sous titre vibration. Là, là, là. Pour l'instant le jeu semble joli, semble sympa, je sais pas quel c'est mais mais ça semble sympa. Désolé je suis un, un poil enrhumé. un lanceur pour vous faire cacher la corde. Ok, on est sur de la plateforme alors. Ça fait quoi si je fais B tout le temps? Ok, ça retourne au dernier point de contrôle. Ok, je pousse un chariot. Admettons, admettons, j'ai un chariot, je suis dans la forêt là. Hein. Putain, on est deux, on est un. C'est quoi ce mec Là, il y a une sorte de manette par terre. Présente. Chariot. Stop Qu'est-ce que je fais ici Ah Je ne devrais pas être là-haut. On m'avait promis une grande lumière. Ma lumière, vous pensez que ça, c'est une sépulture digne de ma statue? J'admets que les catacombes royales ne sont pas à deux pas du château, mais c'est ce que vous avez trouvé de mieux. Allez explorer les catacombes et trouvez-moi une sépulture digne de ma splendeur et remplissez-la de richesses. Donc, en fait, on transporte un cercueil. Et donc le mec il est pas content, il veut qu'on lui trouve un bon cercueil en gros. Là on est en train de voir un aperçu du level dans lequel on va en intérieur, le vestibule boisé. Alors faut le pousser, ça j'avais compris. Ok donc c'est le chariot qui récupère les objets. Yop. Et, Et on peut le pousser. Non, non, non Okay. Donc le but c'est de pousser un chariot, c'est enfin de, de pousser un... le comment s'appelle le la tombe, le, le cercueil de, de du roi. Yop. Pour l'instant c'est voilà. Hein. On récupère des petits diamants. Et hop là. Qu'est-ce que c'est que ça On parie que c'est un point de sauvegarde ça. Ok, ok, bon bah on continue à descendre. Ça va plus vite quand on se met sur le chariot. Yolo. Pour l'instant on descend. Rien d'extraordinaire, de on a une touche Y, qu on pourra faire des choses mais pour l'instant, il y a rien. Yop, yop. alors qu'est-ce qu'il va pouvoir me faire là-dedans RT, alors, RT, désolé je suis un peu... Ah, avec RT je peux tirer le chariot. Yeah. Trop bien. Hein. Yeah. Ok, allez, on est reparti. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Je crois que si j'y vais... J'ai peur d'y aller. Allez, on y va. Soyons ouf. Alors en gros, ça c'est pour m'apprendre à retourner au point de contrôle. Donc on va aller chercher ce petit crâne. Allez, vas-y, viens, viens, viens. Parce que c'est avec lui qu'on récupère. Flac. Ensuite on retourne au dernier point de contrôle. Mais on a quand même eu le petit crâne. Donc ça c'est cool. Hop là Alors comment faire On monte dessus. Viens avec moi. Allez, monte, ça va plus vite. Allez, monte. D'accord, il faut s'en servir pour monter. C'est tout. YOLO. Et on redescend c'est parti On se croirait sur un manège. Et hop là. Y'a quelque chose à voir là-haut Non. Y'a rien à voir là-haut. Et c'est reparti pour un tour. On m'envoie un message. Je bats les couilles. Yop. Qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Ah oh non, non, allez, remonte. Ça lui fait quand on, qu on monte que ça quand ton... quand il retombe et que ça fait un que ça fait une sorte de coup allez viens là yo et on est reparti. partie et Ouais il aime pas quand, quand il se prend des coups comme ça. Mais je sais pas ce que si ça lui fait vraiment hein, quelque chose ou pas. Ah ta mère Allez monte Yo Ce bordel quand même pour se balader avec ce. avec ce, avec ce cercueil. On va y arriver, on va y arriver. Alors, en, juste en deux points, donc, le mot, il, le jeu, il est joli. Il est franchement sympa à jouer. Franchement, euh, je regrette absolument pas ce jeu. Hop. Yep. C'est franchement sympa. Yep. Et on a un checkpoint ici. Donc là, ils me disent bien de me mettre dessus parce que sinon ça va être un bordel. Sinon, il doit, il doit s'éloigner trop vite. Donc là aussi, je suis en train de remplir, euh, en termes d'or, je suis en train de remplir une sorte de réservoir. J'imagine qu'au bout d'un moment... Bah, il va être plein et que peut-être que ça entraîne quelque chose. Ok, faut que j'aille où là Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Ah bah oui d'accord, c'était là. Je comprenais pas, <rire> j'avais pas vu. Yep. En tout cas le roi il s'en bat les couilles, il a un cercueil super solide. On peut le balader partout, lui retourner la tête, il s'en bat les couilles. Ah merde, il faudrait monter là Allez vas-y monte, monte, monte, monte, monte, monte. On s'arrête ici. J'ai trouvé une technique pour l'arrêter. Yo, ici. Parce que c'est vraiment le chariot qui, qui gagne tous les trucs, c'est pas les autres. Souvenir étrange, succès déverrouillé. Mais ça c'est bien ça. Hop, on remonte, il y avait plein de diamants. Hein. Ça valait le coup. Et on est reparti. Et oh, bien ici mon petit chariot. Mais le, p Putain, le concept, comment il est trop bien quoi, je suis refait. Sans déconner, je vous incite à jouer à ce fucking jeu. Je sais pas comment il coûte. Je pense que je vais, je vais mettre... Dans les descriptions de vidéos, je vais vous mettre les liens des, des jeux sur Steam en tout cas. Spéléologue en herbe. Sortie trouvée. 1450 pièces, trois crânes. Je vous offre Une récompense. <rire> je vous offre ma gratitude. Mais c'est bien parce que les oies sont en français, donc on est tout de suite beaucoup plus familiarisé avec un jeu comme ça. Où -nous Nous faisons du tourisme ah oui, ça me revient. Je les fait bâtir quand je suis venu piller. Je veux dire visiter, visiter les, catacombes. les catacombes royales. On dirait que personne n'y a mis les pieds depuis des lustres. <rire> Euh, le <rire> squelette qui parle. Mon rêve se réaliserait un jour. Soyez les bienvenus. Comment on fait les salutations de la guilde déjà Ah oui. Bienvenue dans le complexe marchand des catacombes royales. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le-moi. Nous offrons un service de cartographie ainsi que l'entreposage des trésors. Et c'est gratuit. Je peux fabriquer et améliorer toutes sortes de gadgets dans mon atelier, mais vous devrez fournir les plans vous-même. <rire> Oh, et j'achète tout le butin que vous rapportez. Le métal, les pierres précieuses, mais pas le papier. J'ai une peur bleue des coupures. Choisir un niveau. Entrée A, entrée B. Parce que là, du coup, il y a plusieurs entrées. Ok. Préparez vos affaires. Oh, faites-moi signe si vous trouvez mes lunettes. Ok. Et en gros d'accord on peut choisir, on peut choisir le niveau qu'on va aller voir. Chargement du niveau. Nous aussi dans un nouveau niveau. On va en... Je pense qu'on va on va s'arrêter là. On va pas aller plus loin. Je vais faire aller, va en faire quelques minutes, mais hein, mais j'arrive pas jusqu'à la fin avec vous. On va voir s'il y a des choses qui diffèrent. Par contre, vous avez vu qu'on peut jouer à, à deux. Euh. Dans les cinématiques on est deux, mais le personnage donc il peut ne pas être euh, tout seul, donc euh, c'est à dire... Euh, il peut... Euh, on peut Voilà, si on met une deuxième manette, on serait deux à choper, donc j'imagine que les difficultés peut-être seraient... seraient différentes. Putain c'est dur à passer quoi il y a des endroits, sans déconner. RT plus LB Ouais comment s'est passé quoi là Mais ta soeur revient là Putain D'accord, ça permet de le choper plus facilement. Heureusement qu'il y a ça parce que putain, quel bordel C'est force que là, la nana. Assurance Ah non. C'est plus pratique de faire comme ça effectivement. Et hop là. Regardez tout ce qu'on peut choper là-haut. Il faudrait être deux par contre. Ah oui on est obligé d'être deux. Sinon ça marche pas. Il y a tellement de trucs à visiter. Quel gros bordel. Allez viens avec moi un petit cubi. Ok donc là on est revenu là où j'étais tout à l'heure. Bon allez on est parti, on repousse le chariot. Et hop. Quand même. Yo, oh, pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Ah oui on peut pas passer en dessous forcément donc il faut passer par là. Allez on monte, on monte, on monte, on monte. Par contre il y a un truc là. Ah merde je peux pas passer, je suis avec le chariot. Allez le chariot. Non, non viens là. Te con. YOLO le chariot. Je kiffe ce jeu. Il est trop bien. C'est par là, ça va plus vite. YOLO. Alors il y a un truc caché ici. On va aller voir. Putain le pauvre roi quoi, comment on le balance dans tous les sens le truc. Le mec c'est pas un cercueil, c'est un... Putain faut être deux là aussi. C'est sérieux Le jeu m'oblige à être deux. Pour les choper celui-là où en fait faut les le choper des deux côtés. Ici. Un deuxième crâne et ça enregistre automatiquement. Est-ce que vous croyez que je peux l'avoir depuis ici Non Oh putain, c'est quoi ça Ok, tranquille. De sauvegarde et eh ben je crois qu'on va s'arrêter là on va là. Il y a mon point de sauvegarde de tout à l'heure qui est là on va s'arrêter là sur cette vidéo sur chariot euh, là franchement j'ai pas euh, je le dis euh, c'est une bonne découverte de jeu euh, c'est vraiment sympa c'est un principe de jeu qu'on connaît pas forcément yop je continue à jouer en fait, c'est trop addictif en fait. C'est trop addictif. Si vous commencez à jouer à ce jeu, vous ne pourrez plus vous arrêter. On a l'impression d'être trop fort dans ce jeu en fait, alors qu'en fait on joue juste au jeu en fait. Regardez, ça donne trop envie d'y jouer, on n'est pas d'accord, c'est joli. C'est trop sombre ici. Je déteste l'obscurité. Ça manque de majesté. Sortez nous d'ici, nous reviendrons avec le plan. Ah ouais, d'accord. Il y a des endroits où je peux même pas aller, quoi. Il y a des endroits où je peux même pas aller. Bon, bah, je vais bien faire de continuer deux minutes plus tôt, deux minutes de plus. Bon là je peux pas y aller. Il faut être deux. Et voilà, on est arrivé à la sortie, je crois. Sortie trouvée. Mais j'ai buffé, voilà, tout, J'ai eu 2 minutes de plus. Donc, on va s'arrêter là pour le Chariot. Vous avez trouvé un nouveau plan, visitez le boutique, je vous ferai un gadget pour vous. Mon rêve réalisé. vous êtes revenu. <rire> voilà, on va s'arrêter là sur ce jeu, donc sur Chariot. J'espère que vous avez aimé. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Joël. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour suivre justement quand elle sortira. Et puis, il parle. Ce mec. Il a même en Allez, on vous dit à bientôt. D'ici là, portez-vous bien. La et on dit salut.